Toute proportion gardier, hein. moi je ne jamais devenue une énorme star et tout ça, mais, mais il n'empêche que voilà, on pourrait penser, parce que vous côtoyez des personnalités célèbres, parce que vous êtes à la télé, parce que vous êtes dans la lumière, etc. Et, et force est de constater que beaucoup ont été surpris et m'ont dit j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais quel courage vous avez eu de lâcher ça pour vous lancer dans l'ombre, dans le projet Imagine. J'ai surtout l'impression d'avoir quitté la lumière artificielle pour la véritable lumière, la lumière naturelle, on va dire, et, et celle qui, qui apporte des richesses insoupçonnées et insoupçonnables. Le déclic, je l'ai eu en 2008, on est en 2013,